Un petit quiz sur le motif cellulaire. Considérons un opérateur qui dispose de 15 fréquences. Et il utilise un motif à 7. Le nombre de fréquences par cellule est 1, 2, 3 ou 7. Si maintenant l'opérateur replanifie son réseau avec un motif à 4, le nombre de fréquences par cellule est 1, 2, 3 ou 4. Quel est le réseau de plus grande capacité Le premier réseau ou le deuxième réseau